Ah, pour pécho des girls ouais. Genre vraiment rouler de la galoche ouais. Non, vraiment, il y a vraiment un bar où il y a tout le temps plein de meufs, c'est quand même le mansard, on veut dire, la terrasse du mansard, c'est quand même Ouais, je belle. trouve que de moins en moins, je veux pas dire, mais... Ah bah, je retourne de temps en temps, je trouve qu'il y a toujours... Pour un toi, je te vois plus euh, chez l'Horissette quand même. Ah ouais, ouais. C'est pas très original. original. Je sais pas, mais la mano franchement quand je... je, je sais pas, je sors plus trop, mais quand j'y vais, je trouve qu'il y a vraiment des filets incroyables. Ok, alors je donne un autre tip. Euh, le Sephora des champs-Élysées. Ouais. Euh, là, ah, tu traînes dans le ah, Sephora ah, ah, et le H&M. Le H&M de Châtelet. Alors là, mais y euh, a La meufs. station Villiers aussi. Oh mm -hmm. Ah la station Villiers, <rire> elle est dingue, elle est dingue. Vraiment, elle est... La station Villiers dingue.